pour chaque projet. La composition, il faut qu'elle soit plurielle pour permettre un débat qui régule. Pour moi, c'est très important. Il faut avoir un impact réel entre la séquence de construction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 En gros, statistiquement, c'est une personne sur six qui accepte de participer dans la durée. C'est les, les freins qu'on rencontre, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment réfléchir. Quels sont les freins C'est le temps, la disponibilité. C'est l'autocensure, je dis je ne suis pas capable d'eux, ou c'est euh, l'idée, bah, le maire, je lui ai fait confiance, la délégation de pouvoir, c'est lui de trouver la solution. que Les gens viennent avec la culture de l'utopie, voir de l'alignation, et rarement avec l'idée du principe de réalité, c'est que le principe de réalité, c'est qu'on a des moyens limités, on a des, des, des une jurisprudence, on a tout cela à prendre en compte. L'état d'esprit, c'est surtout pas d'être dans des certitudes,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 Euh, et en même temps au local. Et, et je crois que c'est cette double euh, approche, à la fois locale et universelle, qu'il faut prendre en compte.